Je tenais à vous dire que je n'arrête pas YouTube. Hein. J'ai fait une pause cette semaine de vidéos parce que j'étais assez bien chargé. Et normalement, les, deux, les vidéos devraient reprendre la semaine prochaine. Donc voilà. N'oubliez pas qu'il y a un concours aussi. Que vous pouvez toujours gagner la carte la plus puissante, la plus chère de la petite boîte que j'ai prendre Pas de la display parce que normalement, je dois recevoir la boîte et la display en même temps. Voilà. Vous devez choisir une carte Link. De, de Link 1. Voilà. Tout simplement. Avec 0 point d'attaque. Donc ça, c'est tout bête. Il y, en a, on a dé, on, il y a déjà eu des commentaires. Donc j'aimerais qu'il y ait encore des commentaires. Normalement, la semaine prochaine aussi, je devrais tourner un sur Ivan Gabriel où je vais dans les heures Et pendant un épisode, je vais être dans les heures Tout simplement. Donc... Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai à faire aussi Là, aujourd'hui, je vais faire une journée jardinage en famille. Donc, euh, je vais essayer de, de vous prendre un peu des photos si je peux. Bien sûr, si je peux. Voilà. Et euh, voilà, tout simplement. Voilà, donc, je ne vous oublie pas. Hein? Sachez que je ne vous oublie pas. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu mais là cette semaine j'étais pas mal pris j'ai pas eu beaucoup de temps pour, pour moi parce que j'avais des rendez-vous à droite à gauche euh, tous les jours lundi je me suis reposé, mardi je me suis reposé mercredi j'avais rendez-vous, jeudi j'avais rendez-vous hier c'était férié je me suis reposé parce que j'étais pas mal fatigué et euh, aujourd'hui j'ai journée jardinage donc demain je me reposer je pense et lundi je rétacte les vidéos tranquille ou bidou voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Gabriel ne n'a pas disparu de YouTube. Voilà. Donc juste, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. Enfin, une bonne matinée, une bonne journée. Et aussi une bonne soirée si vous voyez cette vidéo le soir. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut, salut, allez, ciao tout le monde Et qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier Allez Tu veux tenter ta chance, c'est bien rouler